Euh, du coup, avant de laisser la parole donc, euh, à nos intervenants du jour, je vais euh, présenter une nouvelle fois, euh, alors pour certains, peut-être quelque chose de très connu, mais euh, je vais encore m'essayer à l'exercice de vous présenter un peu le plan de conservation partagé des périodiques sur la région, et puis vous parler un petit peu de ce qu'on ce qu a fait cette année et des projets qu'on va, euh, qu va encore mener. Alors... Alors, l'historique du plan, je pense que je ne vais pas revenir depuis euh, le début parce que voilà, vous êtes pour un grand nombre euh, très souvent présents. Donc, c'était juste mettre quelques dates, euh, au moins pour signifier que c'est un plan quand même qui, qui a de nombreuses années derrière lui, ben, 20 ans l'année dernière euh, depuis l'étude de faisabilité. Alors, pas sa mise en place, mais euh, du coup, ça faisait 20 ans que, que les, euh, le comité de pilotage réfléchissait déjà à, déjà à ce plan, euh, pour un lancement officiel donc en 2008. Alors, bien évidemment, le travail s'est passé euh, sur tous les corpus dont je vais parler tout à l'heure, qui sont au nombre de 18 euh, actuellement depuis la fin de l'année, euh, tous en même temps, mais, euh, mais euh, voilà en fonction des années, euh, on a pu travailler sur différents, euh, différents corpus. Alors, quels étaient en fait les objectifs de ce plan de conservation partagée Pourquoi le mettre en place euh, Alors, bien évidemment, et ça parlera à un grand nombre de professionnels ici, c'est répondre aux problèmes de stockage et de gestion des collections de presse, euh, qui sont quand même euh, très gourmandes en espace et puis euh, gourmandes en temps de travail aussi, euh, il ne faut pas se le cacher. Euh, rendre visible et lisible, alors, l'offre documentaire sur le territoire, ça ne veut pas dire imposer une quelconque, euh, enfin, un quelconque moyen sur les sur les acquisitions des, des, des partenaires, mais au moins euh, voilà, pouvoir créer une cohérence des titres, une organisation des titres et puis effectivement se partager cette conservation. Donc mener une réflexion commune euh, pour les enjeux de la conservation de la presse et un outil de gestion euh, que vous trouvez sur le site et que je vais vous présenter pour les professionnels, mais également pour les publics. Alors comment on s'organise au sein du comité de pilotage, donc on va réélire cette année une nouvelle fois et je remercie les membres du comité de pilotage d'être présents à la réunion annuelle voilà, depuis toutes ces années et de repartir, en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, encore une fois, ils, sont, ils se sont représentés, donc un grand merci à eux parce qu'ils sont voilà, très efficaces et ils travaillent beaucoup sur ce projet. Euh, donc, il y a des membres élus euh, lors de la réunion annuelle euh, donc on va, on va faire tout à l'heure. Donc, euh, les bibliothèques publiques, donc de 6 à 8 membres. Euh, actuellement, je crois qu'il y en a euh, 7. Euh, les bibliothèques de l'enseignement supérieur et les établissements spécialisés, euh, 4 à 6 membres. Là, je crois qu'il n'y en a que 3. Euh, Service d'archives, une à deux membres. Il y en a deux, mais euh, Lucille Guédon, qui voudra bien m'excuser, je l'ai. Euh, remarqué comme se présentant, mais elle m'a indiqué que malheureusement, cette année, elle ne souhaitait pas se représenter. Donc, euh, voilà, je corrigerai tout à l'heure. Euh, voilà, Je l'ai mis d'office, mais bien évidemment, je l'autorise à repartir si elle le souhaite. Je, je kidnappe personne. Et les membres de droit, donc les, les conseillers et lecture de la DRAC, bien évidemment, Auvergne-Rhône-Alpes, les représentants des CR Sudoc-PS. Donc, euh, on a pour l'instant les collègues du Rhône, puisque euh, sur l'autre CR, il n'y a personne actuellement... Euh, euh, voilà. On espère qu'il y aura peut-être quelqu'un, mais pour l'instant, il n'y a plus que nos collègues du Rhône, mais qui sont aussi très efficaces pour les liens avec le Sudoc. Et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, donc livrée livré lecture avec moi-même, euh, qui suis arrivée fin mars sur le, le projet à la suite d'Alizé, avec qui un grand nombre d'entre vous a dû euh, être en contact auparavant. Donc Le fonctionnement de ce comité de pilotage, c'est trois à quatre réunions par an. Bon, L'année dernière, ça a été un petit peu... Euh, un petit peu moins, pour ce c'est un euphémisme, euh, parce qu'effectivement, j'ai pris, le, pris le, le sujet que fin mars, il y a eu beaucoup de projets sur la mission patrimoine à, à découvrir, donc ça a été un peu difficile et effectivement, Alizé est en partie, je pense qu'il y a eu que deux réunions ou, ou même une, je sais plus, euh, voilà, je regarde Christine Thomas, mais je, je pense, en tout cas, moi j'ai eu une réunion en septembre qui était très fructueuse avec euh, tous les collègues. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce comité de pilotage On va préparer effectivement les corpus de listes de titres de presse, donc des corpus thématiques que je vais vous présenter après, des propositions de nouveaux corpus, ce qui a été le cas avec le corpus sciences humaines qui nous a occupés voilà, les, les années dernières et qui est désormais en ligne, et les réflexions évidemment sur l'évolution du plan, parce que comme vous le savez, les titres de presse, c'est mouvant, c'est changeant, ça s'arrête, ça, ça redémarre, donc euh, voilà, toujours, euh, toujours en, en mouvement. Et donc, les propositions de titres qui peuvent être faites euh, par tout à chacun, hein, sentez-vous en tout cas tout à fait euh, libre de pouvoir me, me soumettre des, des titres que vous souhaitez voir entrer au plan, sont validées donc, au cours de la réunion annuelle ou en tout cas euh, au comité de pilotage. Et donc, la réunion annuelle que nous avons aujourd'hui, qui est plutôt de l'information et les bilans avec euh, bah, l'ensemble des partenaires actuels, mais aussi des partenaires, enfin, des partenaires à venir, puisque le plan n'est pas fermé et qu'on peut le rejoindre, effectivement, euh, si on le souhaite. Euh, on, voilà. Alors, le corpus, les corpus, les voilà. Euh, donc, ça fait 18 corpus thématiques, c'est ce que je vous disais. Donc, le, le dernier, c'est Sciences humaines, euh, qui, pour le moment, a 30 titres. Donc, nous avons travaillé, vous avez dû recevoir des mails intempestifs la fin de l'année dernière pour vous demander de vous positionner sur les titres qui constituaient ce corpus. Euh, donc là, ça y est, tout est validé, en tout cas par le comité de pilotage, et il est désormais en ligne. Euh, alors, je ne vais peut-être pas faire la liste à l'après-verre de l'ensemble des corpus, mais vous voyez qu'ils sont... Euh, euh, tout à fait nombreux et, et diversifiés dans les thématiques et qu'on touche à peu près effectivement à tout, toute thématique, euh, que ce soit de l'histoire ou de la mode ou du sport ou effectivement de la santé et paramédicale. Euh, je pourrais tout à fait vous, vous envoyer la présentation si vous souhaitez avoir euh, voilà, la liste de ces corpus ou la conserver et que vous n'avez effectivement pas le temps de la noter. Mais je vais vous montrer sur le site, en fait, on peut retrouver assez facilement tous ces corpus et le nombre de titres qui les constituent. Alors, quand on rejoint euh, en fait, le, le plan de conservation partagé euh, des périodiques, euh, alors pas forcément au comité de pilotage, mais en tant qu'établissement partenaire, on peut décider d'être soit pôle de conservation ou pôle associé, ou en tout cas, très souvent les deux, hein, en fonction des titres de presse que l'on souhaite conserver. Euh, il y a quand même quelques petits engagements euh, dont euh, voilà, on, on, on, euh, on, voilà, on s'acquiert en, en signant la convention. Euh, donc, quand on est pôle de conservation, ben, on s'engage à conserver ça ou ses collections, euh, sans limitation de temps, à poursuivre les abonnements et chercher à compléter les lacunes. Et pour ça, on, on en parlera, mais la liste de diffusion euh, euh, qui propose en don les titres euh, de périodiques est bien utile. Euh, bien évidemment, euh, il faut ben, pouvoir euh, répondre aux demandes de communication. Euh, ça, ça semble aussi être un préalable quand même important. Euh, signaler l'état euh, des collections en fait, de référence dans le Sudoc, alors ça peut être aussi être en lien avec la correspondante Sudoc, euh, bien évidemment. Et tenir informés les partenaires du plan euh, si effectivement euh, bah, vous souhaitez euh, vous désabonner ou, ou euh, arrêter d'être de conservation sur un titre. On comprend bien que ça peut arriver effectivement dans une structure. Après, voilà, le, le tout, c'est de pouvoir le communiquer au plus vite pour qu'on puisse effectivement retrouver des établissements euh, si jamais le cas échéant, il n'y avait personne sur le titre pour conserver, euh, pour conserver le, le périodique. Euh, alors, il faut participer ou se faire représenter à la réunion annuelle et ça semble bien fonctionner puisque tout le monde est présent aujourd'hui ou en tout cas m'a fait part de, de son impossibilité à être présent et euh, être accessible à tous les publics de façon gratuite pour une consultation sur place qui vient dans le prolongeant effectivement des demandes de communication. Euh, alors, on peut également être établissement associé, donc pour faut l'associer. Euh, voilà, et donc il y a un peu… Alors, il y a toujours des engagements, un peu peut-être un petit peu moins un petit peu moins important, euh, il faut contacter donc, les pôles de conservation euh, pour que les titres qu'on qu souhaite désherber euh, puissent combler les lacunes des collections de pôles de conservation, l'idée étant effectivement de, de mutualiser les efforts, donc euh, si on désherbe sa collection, peut-être euh, peut certains de, de, des établissements partenaires auront besoin de, de compléter les collections, donc ça c'est la liste de diffusion donc, pour signaler effectivement tous ces titres à éliminer. Euh, une liste de diffusion où vous pouvez vous inscrire sans forcément euh, être partenaire du plan. Euh, je vous montrerai, mais vous pouvez vous inscrire sur le site et euh, faire euh, cas de, de, voilà, de vos désherbages aux collègues partenaires du plan sans pour autant voilà, vous être dedans. Euh, signaler donc à l'agence les transferts de numéros euh, euh, voilà, pour mettre à jour à la fois la base, euh, la base donc, de l'agence, mais également euh, le Sudoc. Et voilà, on verra tout à l'heure, mais il y a un gros travail sur les mises à jour des états de collection, effectivement, entre le Sudoc et la base de données à faire assez régulièrement. Et on ne s'en aperçoit pas, mais c'est assez chronophage euh, tout de même. Et informer, évidemment, l'Agence des résiliations d'abonnement euh, euh, que l'établissement projette de faire euh, pour les titres qui sont déjà inscrits dans, dans le programme. Alors, je vous ai fait un magnifique schéma qui, j'espère, peu, à peu près euh, résumer le fonctionnement du plan. Euh, l'idée, voilà. c'est que l'agence met en place une base de données, euh, va signer des conventions avec soit les établissements qui décideront d'être pôle de, de conservation, pas conversation, de conservation ou euh, pôle associé. Euh, bien évidemment, en fonction des types de presse, ça peut être les deux. Euh, donc on signe une convention euh, et bien sûr on signale ses collections et les mises à jour de ses collections. Euh, nous, on va mettre toutes ces mises à jour dans la base de données que l'on gère euh, à l'agence. Donc, euh, moi, je, voilà, je, je signale vos états de collection dans la base de données et on indique euh, le PPN donc, du Sudoc. Je pense que ça parle à peu près à, à tous, euh, tous ceux qui sont là. Alors, si, si ça ne vous parle pas, vous me le dites, mais je ne vois pas actuellement le, la discussion. Du coup, ça va être euh, compliqué. Mais bon, c'est le numéro qui vous permet d'arriver sur, euh, sur les états de collection euh, du Sudoc. Et euh, comme ça, vous avez effectivement l'état de collection de, de tous les établissements. Le pôle de conservation, il a à la fois euh, un signalement à faire à l'agence, mais également au Sudoc, parce que nous, on ne travaille pas directement avec le Sudoc. On renvoie juste via le PPN sur le Sudoc, mais on ne travaille pas sur les mises à jour directement avec eux. Donc là, il faut que le pôle de conservation se rapproche des équipes pour faire une convention et, euh, et faire le signalement et les mises à jour euh, disponibles. Et donc ça, c'est le fonctionnement des bases de données du Sudoc. Et comme je vous le disais, il y a également une liste de diffusion qui permet en fait de signaler les titres que vous désherbez. Donc moi, je sais à quelle période de l'année les collègues font le désherbage. Là, par exemple, en début d'année, voilà, je, je sais qu'il y a 15-20 mails d'un coup qui arrivent. Et finalement, le, la période de janvier semble-t-il très propice au désherbage, tout comme l'été. Euh, donc cette liste de diffusion, elle permet effectivement de, de mutualiser la, la conservation et de pouvoir échanger. Ou donner ces périodiques. Et là encore une fois, on n'est pas obligé d'être partenaire du plan pour participer à, cette, à ces échanges. Donc les outils qui sont à disposition en fait sur le site, c'est une base de données, euh, donc avec une entrée titre et une entrée établissement. Je vais vous la montrer tout de suite. Vous avez une recherche à facettes, les états de collection, le lien vers le Sudoc, comme je disais, et des exports PDF possibles des résultats de recherche ou de requête. Euh, et les coordonnées de la personne référente dans les établissements. Euh, la liste de diffusion dont je parlais tout à l'heure, et je ne vais pas plus, euh, plus intervenir dessus, et une cartographie interactive, mais je vais peut-être vous le montrer comme ça sera plus simple. Alors, je ne sais pas, juste, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez l'écran ou vous voyez encore le, le... Vous voyez le... Ouais, ok. Donc là, on est bien sur le site, parce que je ne savais pas si j'avais partagé mon écran ou uniquement le, le, le, la présentation. Donc là, c'est l'accès… là, on voit, excusez-moi, on, on voit encore votre présentation. Ah oui, c'est ça, ok. Donc, c'est voilà. pas ça que je voulais faire. Merci beaucoup. Hop, je vais… Merci. Voilà. Euh, donc, du coup, vous avez okay. un accès sur… Euh, merci. Vous avez un accès ici… Alors, peut-être, je vais revenir d'ailleurs. En fait, voilà. Vous êtes sur le site auvergne rhône livret lecture euh, Et à la une, il y a la réunion annuelle du plan de conservation partagée des périodiques. Sur le bandeau latéral là, à droite, vous avez le petit onglet conservation partagée, établissement ou périodique. C'est les deux entrées de la base de données. Donc, établissement partenaire, vous allez retrouver effectivement tous les établissements avec les coordonnées. Ben, je prends Christine parce qu'elle est juste devant moi. Donc, euh, voilà, à la bibliothèque municipale de Lyon-Pardieu, donc Christine Thomas avec 745 titres de périodiques dont elle s'acharne à faire les mises à jour des tas de collection avec beaucoup de régularité. Euh, et voilà, donc tous les établissements ici, mais effectivement, donc vous pouvez les chercher par nom d'établissement, par département ou par ville, et également par type de corpus, par exemple sur l'histoire locale. Et ben voilà, il fallait bien que… ça ne marche pas comme ça. Alors, je n'ai pas testé tout à l'heure. Alors, on va tester par ville du coup, parce qu'il ne veut pas, on va aller à Aix-Blanches. Voilà. Eh bien, il n'y en a pas, là, ben, décidément. J'ai testé sur les périodiques et je n'ai pas testé sur ça. ça me... Ah bah ben, oui, mais parce qu'il y a toutes les villes. Alors, attendez, on va chercher Lyon. Hop. Mais sauf que Lyon, c'est euh, dans le deuxième, la part Dieu, par exemple. Et Lyon 3, je ne sais pas dans quel arrondissement c'est, du coup, ça ça va être compliqué. Et dans le sixième, il y a quelqu'un Dans le troisième. Dans le troisième, merci. Alors, je viens aussi d'arriver à la fois à l'agence et à la fois sur Lyon. Donc, vous me pardonnerez, je ne suis pas encore… Non, pas troisième. Bon, euh, enfin, je vais y arriver. Hein. Normalement, ça marche très bien. Hein. C'est moi qui ai dû faire une… Hop, voilà. Ah, Merci. Je sais pas pourquoi c'est fait. Bref, donc quand vous avez des listes de résultats, vous pouvez exporter la liste en PDF, voilà. Et donc avoir euh, les, les établissements. Le plus intéressant étant plutôt les périodiques conservés. Donc la partie de corpus, par exemple, le dernier en date, donc c'était sciences humaines. Voilà. Voilà, donc avec 30 titres, comme je le disais tout à l'heure. On peut-être pas prendre avec une localisation, peut-être Esprit, par exemple, il y a quatre localisations. Donc, la Bibliothèque municipale de lyon par de donc deux pôles de conservation et deux établissements associés avec les PPN, donc qui renvoient euh, au Sudoc. Donc, hop, par exemple, pour Lyon, hop, on arrive sur le Sudoc. Je vais arriver à Lyon. Hop, je l'ai passé. Voilà. Hop. voilà donc là vous avez les états de collection on n'a pas encore mis les états et alors ensuite alors excusez moi parce que du coup pas il y, a le... il y a le bandeau de zoom qui me fait pas voir mon haut de alors j'avais pris un exemple c'était Je crois que ça ne va pas marcher. L'Afrique, hein. ça ne marche pas mieux. Hop. Alors, l'Afrique contemporaine. Tac. On repart sur le Sudoc. Euh, je l'ai passé. Hop. Voilà. Et donc là, vous avez dans les têtes de collection, ici, juste ici, le PCRA. Euh, puisque, alors Je ne l'ai pas précisé, mais au moment de la fusion des régions, effectivement, l'Auvergne a conservé son plan de... De conservation partagée des périodiques donc c'est pour ça que vous avez RA pour rhône puisque le plan de conservation pour l'instant n'est que sur la rhône La rhône <rire> n'est plus que sur rhône et donc voilà vous avez ici l'indication du plan de conservation euh, partagée. Hop. Et donc je vais repartir sur ma présentation. si la Voilà. Alors, ah oui, je ne vous avais pas montré, vous avez une possibilité de cartographie également, en fait, sur le site, pardon, je ne vous ai pas montré. Euh, hop, voilà, Alors, par contre, c'est un peu pénible. Voilà, parce que donc, vous avez l'entrée de la conservation partagée, vous l'avez sur le bandeau latéral de droite, mais vous pouvez également, donc, si vous êtes sur le site de l'agence, c'est arrivé par l'onglet patrimoine, coopération. Et donc là, vous avez plan de conservation partagée des périodiques. Et là, vous avez effectivement la cartographie qui vous permet de voir les établissements qui sont euh, membres du plan. être bon, un peu trop voilà. Par exemple, euh, Lyon 2, euh, Université Lumière. Et donc, vous pouvez aller euh, voilà, voir tous les euh, positionnements euh, sur les corpus, etc. Ce qui est intéressant sur cette page, c'est que vous avez l'inscription à la liste de diffusion dont je vous parlais tout à l'heure. Vous pouvez choisir si vous recherchez un titre ou si vous faites dont d'un titre. Voilà. Les bases de données, donc tout à fait, enfin, vous avez un autre accès que le bandeau latéral, la liste des corpus, bien évidemment. Et en fait, normalement. Voilà. Ici, les documents du plan, vous avez la convention et euh, ça reprend en fait les éléments dont je vous ai, que je vous ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire euh, quels sont les engagements de chaque pôle, euh, soit on est de pôle de conservation ou pôle associé et vous les retrouvez sur la convention de partenariat. Donc, ça peut être intéressant, effectivement, à regarder si vous souhaitez, euh, si vous souhaitez rejoindre euh, le plan. Voilà. Donc, je disais, on a 61 établissements partenaires, Donc, qui sont répartis entre 41 établissements, pôles de conservation, et 46 pôles associés. Alors, l'addition des deux ne fait pas 61, tout simplement parce qu'effectivement, un établissement peut être euh, les deux à la fois. Donc, c'est pour ça que ça ne fait pas... Euh, ça fait un chiffre comme ça. On m'a posé la question, c'est pour ça que je précise. Euh, donc dans, ce, dans ces établissements, il y a 30 bibliothèques publiques, 21 bibliothèques de l'enseignement supérieur et établissements spécialisés, huit services d'archives, donc départementales et municipales, et deux autres établissements spécialisés, plutôt musées, c'est pour ça qu'ils ne sont pas spécifiés dans les, dans les trois autres catégories. Alors, actuellement, sur ces 18 corpus, on a 1658 titres de périodiques dont on gère, donc un peu plus que l'année dernière, puisqu'effectivement, on en a rajouté dans, dans le corpus sciences humaines. Euh, ah oui, bah Lauriane Godard, mais du coup, euh, effectivement, mais j'ai répondu. Et je suis désolée, je ne voyais pas le fil de discussion pendant que j'étais en train de parler, mais effectivement, donc le, les signataires du plan Auvergne ne sont pas signalés puisqu'ils ont conservé leurs plans euh, régionaux euh, par eux-mêmes, euh, mais ça ne nous empêche pas de, de, voilà, de travailler aussi euh, sur une diffusion d'informations conjointes et de faire des réunions où tout le monde peut effectivement être convié. Euh, Excusez-moi, si oui. je peux me permettre de… Oui, de merci. Euh, du coup, moi je trouve ça un petit peu dommage que même si les deux plans ne bon, sont, pas, sont pas communs, il faudrait au moins qu'ils soient signalés ensemble sur, sur ce site qui fait le lien entre tous les professionnels de la région, oui. de la grande Alors, région. Moi, je suis en fait, il y a Sophie de Fontegallant qui pourra aussi en parler. On, on est euh, actuellement en train de faire des réunions avec les coordinateurs euh, des Sudocs sur l'Auvergne. Euh, euh, voilà. enfin, C'était une première prise de contact. Moi, je suis arrivée fin mars. Donc, euh, voilà, je, déjà, j'ai pris en main le plan. Et effectivement, on est tout à fait conscient que ce serait intéressant pour tout le monde, y compris pour les petites structures, de pouvoir avoir euh, un signalement sur cette base de données. Euh, voilà. donc, on a fait des premières réunions au moins pour essayer effectivement de, de discuter un peu de nos plans. La difficulté étant effectivement qu'ils ne sont pas constitués de, de manière identique, c'est-à-dire que le plan Rhône-Alpes est un plan thématique et ce n'est pas le cas en Auvergne. Après, il y a des solutions qui sont, j'entends tout à fait, qui sont possibles. On, est, on, on peut tout à fait signaler des établissements de conservation qui auraient envie de rejoindre dans la base de données. Ça, c'est des, enfin, voilà, des discussions qui sont en cours et j'espère effectivement qu'on pourra aller plus loin que, que voilà, des, des participations aux réunions annuelles et, et qu'on arrivera à trouver comment travailler de manière mutualisée sur la région entière effectivement. Euh, voilà. mais, euh, ouais. mais, mais effectivement, on est tout à fait d'accord qu'il faut qu'on arrive à travailler de manière plus mutualisée euh, et, voilà. et, et je pense qu'on va y arriver, c'est juste un peu, un peu plus long. Ok, euh, voilà. très bien, merci. Je vous en prie. Euh... Donc, voilà, il y a une augmentation des titres chaque, chaque année, hein, depuis 2019, mais même depuis les années avant. J'ai pas mis toutes les années antérieures, mais effectivement, il y a de plus en plus de titres concernés. J'ai oublié de dire que c'est des titres vivants qui rentrent dans, le, dans la base de données, enfin, dans le plan de conservation partagée. Alors, si le titre cesse de paraître, on ne retire pas le titre de la base de données pour autant, mais en tout cas, on ne signale pas de nouveaux titres qui ne sont pas vivants. Euh, sur la liste de diffusion, euh, il y a eu 641 messages euh, en 2021. Euh, donc, euh, voilà, ça a réaugmenté depuis euh, l'année 2020. Euh, vous voyez les chiffres. Alors, après, euh, il y a une petite coupure euh, d'un mois entre le départ d'Alysée et mon arrivée et je n'ai pas retrouvé euh, les, les chiffres de ce mois. Et voilà. Mais du coup, on est plutôt revenu sur, euh, voilà, sur un rythme qui était un petit peu avant la crise sanitaire. Donc, euh, voilà, c'est plutôt, plutôt quelque chose qui fonctionne bien. Euh, sur les transferts et dons effectifs euh, suite à cette liste de diffusion, je remercie beaucoup. Certains collègues m'ont donné les données, mais malheureusement, je n'ai pas fait un appel général avant la réunion, mais j'aurais dû le faire parce que je n'ai suis... en fait, pas forcément de visibilité quand je ne suis pas en copie des mails. Je sais juste quels titres sont donnés ou désherbés, mais je ne sais pas euh, si finalement ils atterrissent quelque part. Donc J'ai des établissements qui m'ont fait... Euh, un petit retour sur l'année pour, pour me lister ce qui avait été fait en transfert et dons, mais je n'ai voilà, pas suffisamment de données pour que ce soit représentatif. Donc, rendez-vous l'année prochaine pour des données un peu plus précises sur ce point-là. Et les mises à jour de base de données, pour l'instant, voilà, il y a 75 états de collection qui ont été mis à jour sur la base voilà, cette année, ou en tout cas depuis que, depuis que je suis arrivée. Donc, en 2021, on a mis en ligne donc le, le corpus 18, le corpus sciences humaines dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a donc rajouté, enfin vous avez proposé euh, des nouveaux titres pour les corpus 2, presse locale et 5, histoire locale. Donc, ils ont été validés par le comité de pilotage et je vais pouvoir euh, vous renvoyer euh, très prochainement euh, ces titres-là pour que vous puissiez vous positionner euh, effectivement sur ces nouveaux titres. Euh, donc, ça, c'est ce qu'on va commencer à faire. Euh, beaucoup m'ont fait remarquer euh, les conventions arrivent à échéance pour beaucoup d'établissements donc on va euh, voilà renouveler euh, toutes ces conventions euh, euh, l'année euh, en 2022 et, euh, et ça va nous permettre aussi je pense de mettre à jour les états de collection pour chaque établissement euh, parce que voilà il y a quand même pas mal de travail à faire euh, je pense qu'il y a certains titres qui ont été oubliés euh, et dont on s'est pas occupé depuis longtemps euh, donc on va essayer de revenir dessus et euh, il y a une petite nouveauté sur la base de données, euh, on peut à présent en fait, euh, on peut, un titre peut appartenir à plusieurs corpus, ce qui n'était pas possible, enfin si c'était forcément possible, mais ce n'était pas possible techniquement avant. Euh, donc là la possibilité est, en, est active, donc il faudra juste qu'on travaille effectivement à ces titres qui peuvent appartenir à plusieurs corpus euh, et voir comment, euh, comment on peut les inscrire, ce qui va donner des nouvelles fonctionnalités à la base de données. Voilà, c'était un tour très très rapide du plan de conservation partagé, mais euh, j'espère que ça vous a donné, à ceux qui ne le connaissaient pas en tout cas, euh, quelques éléments de compréhension et de présentation, et puis à ceux qui les connaissaient, euh, les avancées de ce plan qui, qui est émouvant et, et voilà et qui, euh, qui est bien utile et salutaire pour tous les collègues.